Écoute-moi les petites maugrières, j'ai... Que vous avez bien suivi. Vous allez voir la quatrième euh, Vidéo tout simplement euh, La quatrième euh, émission finalement consacrée Au meilleur deck pool 2, le quatrième deck Tout simplement, alors il est très important Je le rappelle et je vais le rappeler dans toutes les vidéos D'ailleurs je vais vous saouler avec ça dans toutes les vidéos euh, Il est important de regarder la première Parce que je euh, présente Finalement un petit peu le pool 2 et surtout J'explique pourquoi il est important de tryharder en pool 2 Même si vous êtes pool 1 Même si vous êtes, pas un pool 1, pool 1 Même si vous êtes finalement euh, pool 3 euh, même si le pool 2 ne vous intéresse pas, c'est très important pour plusieurs raisons de tryharder euh, le pool 2. Et accessoirement, euh, je vous invite vraiment, euh, si le pool 2 vous intéresse, à regarder l'entièreté finalement des vidéos. Même les decks qui ne vous intéressent pas, parce que pour maîtriser le jeu, pour gagner avec son deck, il ne faut pas que... Et je dirais même, il faut surtout maîtriser le deck des adversaires plutôt que notre deck. Si on connaît la méta, si on sait ce que les adversaires jouent dans leur deck, on a une idée des ranges finalement et ça va nous permettre de mieux aborder euh, tous les match-ups. Et dans euh, cette série de vidéos, finalement, les 7 meilleurs decks pool 2, et il y aura 8 vidéos en tout, finalement, je présente tout simplement toute la méta pool 2. Donc c'est vraiment euh, la compréhension des vidéos, la, le visionnage finalement des vidéos qui va vous, euh, vous permettre de vraiment parfaitement... Je l'espère en tout cas, c'est mon but, euh, vous permettre d'appréhender la Meta Pool 2 et vous allez voir que votre win rate va vraiment être stratosphérique, 70, 80%, voire 90%, sans exagérer. Alors le quatrième deck que l'on va voir aujourd'hui... C'est un peu le premier deck combo. Alors, il y a le deck déplacement qui, on va dire, est, est un tempo combo. Même si j'aime pas trop utiliser euh, des notions de tempo, des notions de mid-range sur Marvel Snap parce que c'est pas un jeu de cartes traditionnel, comme un TCG, CCG où il y a des decks mid, des decks contrôle, etc. Même si voilà. Euh, en tout cas, le côté tempo, pour moi, il.. il voilà, il, il est, euh, comment dire, pas connoté, mais en tout cas, il est, euh, on peut le lier tout simplement au deck déplacement. Euh, mais c'est un tempo combo, pour moi le deck déplacement, celui-ci est un véritable combo. Un combo value, même si je puis dire, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes que l'on met en main, de cartes de pioche, euh, entre guillemets, de cartes de value, de cartes advantage. Donc c'est un deck combo parce qu'il y a Infinote, c'est une carte emblématique finalement du pool 2, jouée un peu en pool 3, mais extrêmement forte en pool 2. Et il y a plein de synergies justement pour la jouer. C'est plutôt cool. Alors, euh, pour faire une petite digression, l'Infinote, le, le, c'est... Alors, j'ai regardé un peu sur Wikipédia. Euh, c'est euh, un personnage de Marvel, évidemment. <rire> pas de DC, mais c'est un personnage qui... Il n'y a pas beaucoup d'explications dessus ou alors j'en ai pas trouvé. Euh, je sais peut-être pas très bien utiliser euh, Google, mais j'ai l'impression que c'est une espèce d'entité cosmique un peu bizarre, ni gentil ni méchant, mais voilà. Y a. J'ai pas l'impression que ce soit un personnage qui serait développé euh, dans l'univers Marvel et pourtant, dans le jeu, bah, c'est quand même un perso, qui est, qui... Un perso pardon, qui est extrêmement charismatique et emblématique. Donc, l'idée du deck, c'est tout simplement de jouer avec Jubilee. Jubilee qui va vous permettre de jouer une carte de votre deck sur l'emplacement. Donc, vous pouvez ramener l'Infinote, de l'Odin qui va réactiver Jubilee, du Dino pour les points... De la White Queen pour la value et parce que c'est gros aussi, et accessoirement Jess Jones. L'idée c'est vraiment d'avoir la combinaison Storm, Storm into Jess Jones, c'est dur à dire, ça fait gagner euh, la ligne presque instantanément. Il n'y a pas beaucoup de decks comme en pool 3 qui peuvent aller sur tous les lieux. Il y a évidemment le deck déplacement, mais finalement en pool 3 il y a du Doctor Doom, il y a du. Euh, il y a du leader, il y a, il y a plein de trucs un petit peu chiants qui peuvent se déplacer, etc. Euh, qui peuvent récupérer les lignes qui sont perdues. Là, ou alors tout simplement, des combinaisons qui font que Storm, Jess Jones, c'est facilement battable. Typiquement, en pool 3, euh, le deck connu, c'est par exemple un deck avec Brood et Surfer. Vous faites Storm, Jess Jones, le gars, il fait juste Brood sur la ligne. Et vous savez qu'avec Surfer, il va gagner la ligne, donc c'est un peu con. Mais voilà, Storm, Jess Jones, ça fait presque tout le temps gagner en pool euh, 2. Et l'avantage, c'est que derrière, T5, vous passez et T6... Parce qu'il faut passer un tour pour pouvoir le jouer. T6, bif, in, Infinote. Et Infinote vous fait gagner. On a du Sunspot parce que ça marche bien avec Infinote. Vu qu'on peut avoir du mana flottant dans certaines situations. On a euh, Armor pour le protéger. Scorpion, Sentinelle, Cable. Là, on est vraiment sur les deux meilleures cartes pool 2. C'est-à-dire Scorpion, Sentinelle et... Euh, pardon, j'ai du mal à le cliquer... Et euh, câble qui est plutôt cool parce qu'il y a du dino, et ça donne l'information, j'aime bien l'idée. Jess Jones pour la Storm. Pareil, White Queen pour vraiment enchaîner derrière avec un T4 puissant. Voilà, c'est un deck qui est plutôt sympa. Il y a plein plein. Il y a un côté contrôle avec Scorpion. Il y a un côté même un peu adra... Enfin, un côté un peu sympa RNG avec Cable. Parfois, on peut vraiment voler la carte clé. Le sunspot est incroyable dans ce deck. Donc vraiment, c'est un deck qui est stable. Let's go. c'est un deck qui est stable, c'est un deck qui est combo il euh, y a vraiment le côté plaisir aussi de, du, du deck je trouve avec la Jubilee qui peut ramener Odin qui peut ramener une Enfin, il y a vraiment moyen de faire des belles choses, c'est un voilà, vraiment c'est tout simplement un des 7 meilleurs decks de, de pool 2 euh, alors ce deck là il existe un petit peu pool 3 mais il est différent il y a beaucoup plus de monstres en pool 3 donc on peut vraiment faire un deck encore plus abusé en pool 3 avec des waves, des choses comme ça euh, alors on snap T1 évidemment, ça c'est la règle d'or, hein, les decks que je vous propose ce sont les meilleurs decks pour le 2 Donc si vous, vous avez forcément un win rate d'au moins 60-70% euh, Alors ça on va le jouer tout de suite euh, Ici Scorpion est meilleur que Sentinelle. clairement ça fera plus de points euh, Donc voilà le snap T1 il est obligatoire, il ne donne pas l'information sur votre main Et il vous permet de prendre très très souvent des, des 4 et vraiment plus que parfois des 8 Donc euh, on va sentinelle ici, je pense. Et est-ce qu'on finit par Jubilee ou Jones Ça va dépendre. Mais en vrai, le Kiln, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Parce qu'en vrai, il n'y a quand même pas grand-chose qui fait 8 pour 4. Après, il peut être un petit peu trop devant. Faut voir. Il est à 9, on est à. Ouais. Il se laisse la possibilité de jouer à 4. Sachant qu'il peut jouer White Queen et Jones. On peut tenter la Jubilee. On peut tenter la Jubilee. On a 5 cartes, c'est un peu RNG, on peut ramener Dino, on, a, on peut ramener soit Dino, une chance sur 5, soit Infinote, une chance sur 5. Ça me paraît un peu RNG, je crois que si je fais Jones juste, ça me paraît plutôt cool. Sachant que lui, s'il ne fait pas White Queen ou Jones, et s'il fait White Queen, ça fait quand même égalité. Et s'il ne fait que Sentinelle, ben on gagne la ligne, vous voyez. Donc c'est con, mais là, à gauche, on a gagné. À moins qu'il joue Blue Marvel, mais je pense pas dans ce genre de deck. De snapper je comprends pas pourquoi euh, On va faire la Jubilee à droite ici Et Sunspot au centre Ouais Donc là on a de grandes chances de ramener un monstre On a plus que 4 cartes Donc on a 2 chances sur 4 de ramener un monstre Ok Bon ça peut jouer Blue Marvel faut faire gaffe Parce qu'il a snap donc on ramène la Storm Qui est pas un monstre pour le coup Après on peut ramener Odin sur Jubilee Faut voir J'ai peur qu'à gauche je perde avec Blue Marvel C'est franchement un deck qui pourrait jouer Blue Marvel C'est un peu bizarre mais La question c'est est-ce que je peux gagner sur Blue Marvel Après quoi Blue Marvel au centre Ça fait beaucoup de points hein. Ça m'ennuie un peu En vrai, euh, Agent, Sentinelle, Sentinelle, Nightcrawler, Angela, Mantis. Je pas, ça ressemble quand même plus à un deck avec Didino, mais là, je peux vraiment me faire surprendre. Après, on est dans la longue tradition des premières défaites sur la première game. Hein. Enfin, une défaite sur la première game. Hein. C'est vrai, hein Et je pas. peut je fais juste ça. Attendez, là, il me manque combien Il manque pas beaucoup, hein Il manque pas beaucoup. Après, il peut déplacer Nightcrawler, hein je sais pas, j'aime bien Odin. C'est un peu bourrin. mais. Le White Queen, je reprends à droite. Je crois que je vais Odin. J'ai l'impression que je vais prendre un Blue Marvel au centre. Et ça va me faire fermer mon museau. Non, Dino, ça va. Dino, ça me va. Dino, ça me va parce que je devrais gagner à droite, je pense. Oh là là, vent. Ah, zut J'aurais dû, je euh, sais pas. Il y avait, oh un... ah là là, elle est, elle est naze. Hein. J'ai été naze là, je crois. Est-ce que je dois pas bou... Faire Non. Hein. J'allais dire white queen, armor au centre, un truc comme ça. Dino, parce qu'en fait le problème c'est qu'il peut aussi Dino mid hein. Donc là en fait on n'a pas trop d'infos Alors on, on peut es essayer d'être dur avec nous mêmes Et se dire ah, franchement j'ai été con Mais en vrai si on analyse bien la situation C'est un 50-50 qui doit se jouer, c'est un 4-8 Il faut 30% Mais euh... oh, et je pense que c'est un 50-50 Parce qu'en vrai s'il a Dino en main Alors c'est pas vraiment un 50-50 parce que Là même s'il va à droite Et qu'on va à droite on gagne avec euh, Dino On peut ramener Dino donc en fait, on a quand même, même s'il va sur la même ligne, on a une chance de gagner. Un 50-50, c'est vraiment s'il va sur la ligne et qu'on va sur l'autre. Vous voyez euh... Donc, euh, j'aurais tendance à penser que mon play, il est quand même pas mal. Mais en même temps, oh, c'est dur à dire. Hein. De toute façon, je peux pas gagner avec mes points. S'il fait Dino et que je fais juste White Queen, je perds. Donc, euh... Okay. Ouais Je m'en veux Mais en même temps Finalement c'est assez cohérent hein. Les premiers C'est con hein, quand même C'est incroyable Mais c'est presque comme si C'était une malédiction On peut pas dire que je suis pas concentré Parce que je joue depuis au moins Ça fait 3, 3 heures que je joue Enfin 3 heures Avant la vidéo J'ai vais... joué pendant 2-3 heures Donc euh... Donc je pense que c'est vraiment juste la, la malédiction. C'est a... <rire> moi qui dis ça. Franchement c'est une malédiction. Il n'y a rien d'autre à dire. Je suis maudit. Et je ne peux pas gagner les premières games des vidéos. Oh ça peut se jouer là. Bon. Faut faire gaffe collector ça peut. Après il faut quand même qu'il prenne 4 points. Nice. Euh, bon bon bon. Bah, écoutez on a gagné. Ah, je pense pas qu'il puisse me gagner au centre. Non, il peut pas. Hein. Je pense qu'il peut pas me gagner au centre. Ouais. Je pense qu'il va juste bourriner une finote. C'est ça. Ouais, il, a, il a eu la même idée que nous. Sauf que si nous on jouait, on pouvait perdre. Par exemple, si on jouait à gauche. Ah non, parce qu'on aurait gagné à gauche et au centre et on aurait mis un monstre. Euh, ouais, quoique, quoi que, il y avait peut-être... Non, je pense que c'était quand même OK. Je pense que c'était quand même OK. Donc là, évidemment, les notifications. J'ai genre entre 1500 et 2000 crédits en backup, mais je peux pas cliquer parce que je peux pas dépasser 10 000. Donc, euh, avant, j'ai pas envie de passer pour le 3, comme vous le savez. Euh, avant d'avoir fini la série de vidéos sur les pool 2 Parce que sinon je risque de vous présenter des, Je risque de jouer contre des adversaires Surtout qui sont pool 2 Pool 3 pardon Et euh, pool 3 euh... Alors c'est pas que les decks seront meilleurs Bah ils seront un peu meilleurs mais bon de facto mais C'est surtout que je pense qu'il peut aider, c'est aussi mon explication des match -up. Par exemple, dire « Ah, ce, ce deck-là, vous voyez, bah, typiquement, dans le premier match, c'est quand même intéressant. Même si j'ai perdu, il y a quand même des, des choses à, à retenir. Je vous ai dit, vous voyez, je pense pas qu'il joue Blue Marvel. C'est pour ça que je suis resté dans la partie. Parce qu'il joue ça, il joue ça, il joue ça. Donc, ça m'a donné l'idée qu'il jouait Dino dans son deck. Et à partir du moment où il joue Dino, bah, vous voyez, j'ai pris le risque. Je pense que si j'ai l'information, ou en tout cas, je, je me dis « A priori, le gars, il doit jouer plutôt Blue Marvel dans sa version. Bah, » Dans ce cas-là, je pars vous Voyez. Et statistiquement j'ai eu raison parce que si on analyse bien la chose j'avais à peu près 50-50. J'avais à peu près une chance sur deux de gagner. Donc si j'ai une chance sur deux de gagner, euh... c'est grâce à la lecture que j'ai eu du non-Blue Marvel. Après, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rencontré une fois un adversaire qui jouera Blue Marvel. Alors je ne vais pas gagner à gauche si. Je pense qu'il l'aura avant moi. Donc je vais storm. Je pense qu'il l'aura avant moi. Ouais. Bon, on l'aurait eu en même temps, mais ça. M... Ça n'a pas trop de sens Le Storm me va très bien oh, C'est bizarre qu'il ait fait roquette à droite Je comprends pas Brandon Mais je crois que c'est un bot Brandon On se fait plaisir ou on se fait pas plaisir On va se faire plaisir Ça c'est vraiment du plaisir hein. Mais je sais qu'il y a une finote et puis c'est sympa Armor. Bon c'est pas grave on est devant Ok Non mais c'est un bot je crois un bot, il fait... Le Brand... En plus, Brandon, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment le nom d'un bot, quoi. En vrai, je vais juste Dino à droite. Wong. Wong, on connaît. Bon, il peut y avoir White Tiger, donc faut quand même faire un peu gaffe. Il peut y avoir White Tiger. Euh... Bon, il part. Grand bien lui fasse. Bon, cette game est un peu faussée parce que bah, parce que c'est un bot. Alors, les bots ne sont pas forcément mauvais. Et puis, vous allez en rencontrer. En fait, plus vous allez être haut en, en classement, c'est paradoxal. Hein, parce que euh, plus vous allez être haut en classement. plus, voilà, bon, je suis que 70. Mais en vrai, 70 pool 2, il n'y en a pas beaucoup qui le sont. Euh, plus vous allez... Parce qu'à un moment, on est forcément obligé de passer pool 3. On récupère trop... En fait, tu récup... en, en pool 2, on reste rarement plus de 2 semaines. On récupère trop de récompenses. À moins vraiment de rester à 10k Et de perdre plein plein plein de crédits, Plein de gold Enfin plein de crédits plutôt Mais euh... C'est vrai qu'à un certain rang Il y a beaucoup de Beaucoup de bots Pas enfin, beaucoup Il y a quelques bots quoi Mais il n'y en a pas à 20, 30, 40, 50 quoi Parce que là il y a des joueurs encore Et il y a, il y a... Voilà Parce que le jeu essaye de, ren... de vous faire rencontrer Enfin essaye de vous De vous faire Attendez Oh, chiant ça. Ouais, bref. Le jeu essaye de vous faire euh, défier des joueurs qui ont à la fois euh, votre euh, niveau de collection à peu près. Donc là, moi, je suis pool 2. Ou début pool 3, on va dire. Euh, et en même temps, des joueurs qui ont votre niveau. Euh, votre euh, classement. Donc euh, là, il n'y en a pas beaucoup, moi. Des joueurs qui ont à la fois euh, 70, là déjà. Ok. Oh, intéressant. Ok, Doki. Bébé. Un peu de Jubilee, mais ça n'a pas trop de sens là, vu la main. Un peu juste Jones. Intéressant. On peut passer into Dino. De toute façon, on va dire qu'ici, il n'y a rien qui va se passer. Père hein, s'il fait la même chose, j'espère hein. s'il fait la même chose que okay, Dino, bah, pour... en vrai Dino et White Queen je crois que c'est meilleur que euh, ça, Ah il passe pas, je crois qu'il va faire vision ok, oh. bah, vision c'est un peu chiant parce que ça veut dire qu'il gagne Sanctum, hein. mais euh, faut il faut qu'il gagne les autres lieux. C'est intéressant. Hein je pense qu'à gauche je suis trop devant. Donc je crois que je vais Jones Sentinelle. Continue à booster mon Dino et en même temps je mets Max Point à droite. Et je lui affaiblis son lézard. Je pense que j'ai gagné là. Il a que 4 cartes en main, son Dino est moins fort que le mien. Enfin, pas son Dino est moins fort mais son Dino est... Ah quoi que. Non j'ai 20 quand même. Hein. En vrai j'ai quand même 20. Son Dino il était combien Ah son Dino il aurait été... Bon après il n'y a peut-être pas Dino dans sa version mais... Bon ça s'est pas joué à grand chose hein. Mais c'était le play hein. Pour bon, le coup de toute façon on n'avait pas d'autre choix. Il y avait un play où on passait pour Infinote mais ça aurait été bien si on avait eu sunspot spot. Bon vous voyez les 8 on les reprend rapidement, efficacement. Ok ma bah, intéressante. Après, on a une belle curve, hein. une très très très belle curve avec ce deck. Alors, euh... on, on peut faire sunspot sur des lieux qui sont invisibles, qui ne sont pas révélés, quand on a armor. Parce que même si on a un lieu chiant, on pourra toujours armor, genre si c'est le lieu qui détruit. Ok, c'est rigolo. Le petit scorpion. Parce qu'il peut y avoir des lieux, vormir... Genre la première carte est détruite, euh, vous pouvez pas aller sur le lieu. Euh... Enfin, il y a des lieux chiants quoi. Donc quand j'ai armor, je le fais. Si j'ai pas armor, je vais plutôt sur le lieu qui est révélé. Ok. Je vais refaire armor sur mon sunspot. Pour le coup. Je vais faire armor sur le sunspot. Bon les raptors c'est un peu chiant à droite. Mais c'est pas bien grave. ça bloque son killmonger si jamais oh il peut avoir killmonger en plus dans son deck parce qu'il a deslock donc il doit jouer nova nova ça marche bien killmonger euh, je vois pas trop l'intérêt de faire ça je pense qu'on peut faire euh, juste câble et ça à gauche de toute façon il faut gagner au centre faut au centre on soit, on soit devant ça va nous permettre d'avoir plus 3 sur les autres lieux donc si on fait câble sentinelle on reprend le lead à gauche ce qui quand même peut être important et au centre on va dino Scorpion, un peu chiant mais ça va, Starlord, ça nous va très bien, donc là on va mettre un monstre, ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal cette histoire, et puis euh, on pourra faire sentinelle à la fin, ou même rien faire, hein. Bon, Sentinel, ça mange pas de pain, ça peut aller sur une autre ligne. Mais si on passe, on a le sunspot. Sachant qu'on est devant à droite, on est devant à gauche. Hein. Là, on est derrière parce qu'on perd le Baxter Building, mais on va forcément le gagner. En plus, on prend pas Chang-Chi. Si, il peut jouer Enchantress. Mais c'est lui qui a l'initiative ici. Mais il faudrait qu'il qu mette pas de créature au mid et qu'ensuite il fasse Enchantress. Mais je pense qu'il perd quand même parce qu'en vrai, il y a ce sunspot. Et il y a, il y a vraiment moyen au prochain tour qu'on fasse juste passe. Pour justement vraiment se préserver d'un. Enfin, bah, faut voir. Voir parce qu'en fonction, même l'enchantresse ne ferait peut-être pas gagner. Là, il va jaune sa droite. C'est tricky, hein? C'est tricky. Ouais, il passe. En fait, c'est assez tricky parce que. On est, on est bien devant au centre, mais. Euh, bon après, dans son deck, je pense pas qu'il joue. On peut jouer de Chavez, mais bah, je pense qu'on était bien quand même. Mais bon. Fallait quand même réfléchir. C'est pas. Genre, faut pas juste balancer les cartes en se disant, de toute façon, on est trop devant. Parce que c'était un peu faussé par le Baxter Building. qui donnait plus 3. Pour le coup. Alors, dans ce deck-là, parce que j'ai vu quelques versions sur Internet qui jouaient de Chavez. Oh! Euh, mais Alors Chavez c'est pas mal avec Ah c'est mieux hein. Chavez c'est pas mal avec ah, Quoique j'aurais dû aller sur un lieu sombre vous voyez euh, C'est pas mal avec euh, Jubilee et tout Mais je trouve que Ce qui est important avec ce deck c'est vraiment d'avoir un T2 Vraiment d'avoir ce T2 qui est important Et euh, donc c'est pour ça Voilà, J'ai tendance à Préférer un câble qu'une Chavez Mais en vrai si jamais vous mettez Chavez à la place de câble euh, C'est pas la fin du monde quoi J'en ai eu Scorpion au mid sur Asgard. Donc voilà. Moi j'aime bien Cable. Je trouve c'est intéressant et c'est con. Mais ces deux, ces deux points-là, ces deux petits points, ils sont quand même importants. Encore plus je trouve en pool 2 qu'en pool 3. En pool 3 on peut rater sa curve. Je trouve qu'en pool 2 c'est très important d'avoir la courbe de mana pour nous. Ouais là le tour est cool. Hein. Là le tour est très cool. Hein. Là c'est typiquement une situation si jamais vous n'aimez pas snap T1. Là il faut snapper pour le coup Voilà le Jubilee pour 1, 4 qui ramène un monstre Enfin un monstre Petite carte mais là ce sera l'infinote ici Oh Dino bah c'est un monstre Enfin encore un incroyable monstre Mais bon c'est déjà 7 hein. En plus si on pioche les deux cartes okay. Ah il est pas si mal quand même hein. On va, va se battre au mid hein. De toute façon on a besoin de piocher deux rien que pour le Dino Donc là on va White Queen au mid Après ça veut dire qu'on perd la montée des eaux est-ce que c'est grave? Eh, quoi qu'on a quand même pas mal d'avance, non, je vais bourriner à droite. Au pire, au mid, je gagnerai toujours en passant et avec le sunspot. Alors sur T6, sur T5, je peux passer. L'avantage, alors, il y a un play qui fait que on pourrait ne pas avoir envie de snap T1, mais en fait, il marche quand même même si on snap T1. C'est le T5, je fais rien et je snap. Et en fait, l'adversaire, si jamais vous êtes en situation où vous allez gagner avec Infinote, mais que vous n'avez pas Infinote, l'adversaire, il se dit « Ok, il y a toujours dans Infinite dans ce spot. » Si jamais vous snappez T1 et que vous passez T5, normalement, à moins vraiment de tomber contre un animal ou un bot, euh, normalement, le, le passe T5, c'est toujours Infinite. même si vous n'avez pas son spot. Alors, par exemple, vous êtes en situation où vous êtes en train de perdre, vous... Franchement de temps en temps vous pouvez tenter le bluff Et je pense vraiment que c'est un bon bluff Le fait de passer into infinite Bon là on passe mais on a On a infinite Bon de toute façon là en vrai si on a pas infinite on joue hein. Mais vu qu'on a infinite on peut passer. on a sunspot De toute façon à gauche c'est fini Donc voilà Vraiment euh, essayer de tenter C'est même pas tenter c'est que c'est bon il n'y a, a que si vraiment vous dites Bon, l'adversaire, j'ai l'impression que j'ai joué pas mal de fois contre lui en pool 1 Donc ça peut être un bot Bah typiquement, Brandon, c'est un bot Brandon, il y en a d'autres comme ça là Les Joe, les trucs comme ça Les, les prénoms en général, c'est souvent des bots Enfin, ça peut être des bots Donc là, il peut avoir Killmong Killmonger Après, il a joué un démon Donc, euh, son Killmonger, il sera pas incroyable Mais On va voir Zola voilà. Je connais, je connais bien sûr. Un petit peu jouer aux jeux vidéo. Bon, Zola à zéro, c'est que c'est strong, hein. Et Chang-Chi, c'est intéressant. Ok. On a 4 de retard ici. Et on a une 9 de retard ici. Là on dit qu'il y a égalité. Si jamais il y a égalité ici. Il faut juste bourriner une ligne. Et gagner à l'écart. On va voir. On va voir à l'écart si on gagne. 31-18, 12-2. Donc on gagne. Ouais, pourtant il a snappé. Hein. Donc lui il est en mode euh, yes, vamos, j'ai gagné. J'ai mon Chang-Chi, je lui défonce son dino. Et là, vous voyez, ce spot, sun, si je peux dire, sunspot plus, je passe, mission. Ouais, je passe plus euh, derrière euh, Infinote, c'est 20 points. Enfin, il a rarement 20 derrière, même s'il a de Chavez. Euh, je pense qu'on fait quand même 11 de plus. Il n'a pas tout le temps Chavez, hein. il y a des decks qui jouent pas de Chavez. Ok, bon là il a une jolie main. Vraiment, ce T2 est important. Après, je, je vous déconseille pas non plus d'essayer avec la Chavez. Hein. Vous essayez avec la Chavez, vous enlevez le câble. Mais vous allez voir que les, les games où vous allez rater votre T2, vous n'allez vraiment pas être content. Quoi. En fait, c'est souvent, et ça ne se voit pas trop, parce que souvent, c'est qu'un petit T2, entre guillemets, mais c'est souvent ce petit T2 qui va vous permettre de, de bluffer à la fin. De vous dire, vous bah, voyez, j'ai un petit 2 points, toi t'as 0 ou t'as 1. Ou j'ai 3 points, toi t'as 1 ou 2 ou 0. Et en fait, bah à la fin, ou même au tour 5, l'adversaire il est déjà dans une situation de se dire, bon, j'ai pas mis de points sur la ligne où il a juste mis son T2. Faut quand même que je gagne la ligne. Et en vrai, parfois, lui, ça va lui demander un gros investissement juste pour gagner une petite ligne avec un scorpion ou une connerie. Donc là, on va pas câble hein, parce qu'on a une curve. Donc on va sentinelle. Euh, on va Sentinelle into Jess Jones, into Iron Man, into un monstre. Electra. On va falloir avoir plus de créatures que lui à droite. Hein. Ah, pas une bonne nouvelle ça. Bon, après Iron Man c'est fort sur Nida. j'avais si Après on peut faire Petite créa, Petite créa à droite. C'est pas mal aussi. Le Bifrost. Ça va se décaler. Donc on pourrait faire ça. On va faire ça. En fait, je vais sûrement faire euh, Iron Man, Dino. Je pense que c'est le Dino qui va me faire gagner la ligne. Donc, ça, ça, ça proc sur le lieu où il a joué, pas sur le lieu où elle est. Ouais. Donc, normalement, on devrait gagner, je pense. Genre on va faire Iron Man à droite. Et à la fin, après on aurait pu une dino sur une ligne, mais je pense que c'est mieux de se dire à la fin j'ai le 50-50. C'est même pas un vrai 50-50 parce que je peux quand même gagner. Bon, à part s'il joue enchantress ici, si, si, mais c'est bizarre. Iron Man, mais il est plus petit. J'ai un peu plus de points non 62, ouais. 62, <rire> c'est beau en vrai. Et là, on va dino, donc dino mid, dino gauche. Bon, on considère qu'il a déjà des points au mid, sachant qu'en plus il a Ant-Man, donc je pense que si je fais dino gauche, ça devrait être gagné. à moins qu'il soit fou et qu'il fasse un Chang'Chi à gauche. Et là, j'avoue que c'est beau jeu. Non, strong guy. Strong guy, ça suffit pas. Faut voir après à l'écart. Il y a quand même un... Ah non, mais non, parce que je gagne à gauche. Il n'y a pas d'écart. Ouais enfin, Il est à 9, mais il perd contre Dino. Donc, on gagne à droite, on gagne à gauche. Il pouvait y avoir Blue Marvel qui nous faisait perdre à la fin. Ouais quoique. que. Hein. Si, il pouvait y avoir Blue Marvel. Après, le gars, il joue Iron Man, Jess Jones... Je pense pas qu'il joue Blue Marvel, c'est déjà assez lourd comme deck. Mais ouais, typiquement, il a un deck avec des bonnes cartes dedans. Il a des bonnes cartes. Il y a Jess Jones, Iron Man, il a que des bonnes cartes dans son deck. Mais en fait, il a pas un des 7, 8, 9, allez, 10. Parce qu'en tout, il y a 10 decks. des les 10 meilleurs decks pool 2. Donc à partir du moment où il a pas un des 10 meilleurs decks pool 2. Bon, là, en vrai, on va pas snap parce qu'on n'a pas de T1. Et puis euh, là, le snap sur Time Variance Authority, c'est juste une bêtise. On peut snap parfois avec certains decks. Hein. Mais je pense pas là. Il a snap en tout cas. Mais on va pas le faire nous. Euh... Et donc, euh, je sais pas ce que je disais. Oh, il a snap alors qu'il a pas de créa. Bon, Par contre là, nous on snap. Hein. Le gars il a fait un peu fait n'importe quoi. Hein. Écoutez, on va ressentinelle. Et on ira au mid, je pense avec Jones ou quoi que. Log Joe, ah il a Lockjaw. Joe. Billy au centre. Sunspot. Hein. spot. Storm, ah c'est pour ça. Ok ok. C'est donc pour ça. Par contre, je sais pas si ça avait vraiment du sens de. En vrai il avait une belle main à Lock Joe Warpass. Euh... Bah écoutez, le dino devrait nous faire gagner à gauche. C'est pas sûr, mais c'est un beau bébé. Hein. C'est un beau bébé. C'est bizarre qu'il est pas sur. Après à gauche il se dit j'ai beaucoup d'avance, mais en vrai pas tant hein, finalement. Okay. Et là, maintenant, ça va être euh, le dernier tour. Alors, c'est un peu tricky. Parce qu'on est derrière au centre. Et euh, après, il a déjà fait Chavez, Warpass. La question, c'est qu'il a peut-être pas des grosses créas. Après, nous, en point, on n'est pas énorme hein, non plus. Hein. J'avoue que c'est un peu compliqué, là. sûrement ça non euh... le problème c'est que c'est lui qui commence après j'ai' armor, mais Ah, plutôt câble en vrai pour le Dino pour là on a 8 points on a 8 points n'y a pas grand chose qui fait 8 Il peut, ouais, il peut faire plus que 8 mais on va y avoir. Ouais, je sais pas, pousse en l'air ça fait un peu flipper mais. On va voir, on va voir. C'est intéressant en tout cas. Hulk, ouais, Hulk GG. Hulk GG. Il y avait un, un play un peu bizarre où on faisait pas armor. Et si jamais il avait des monstres dans son deck, on lui laissait la possibilité de se faire 25% le Hulk, vous voyez. Avec le, le lieu. Après, en soi, le gars, il a, il a Hulk, mais dans, dans son deck, il a Infinote qui ne peut pas jouer. Je vous déconseillerais de jouer autour de Hulk. Bon, petit spoil, hein, mais il n'y a aucun Hulk dans aucun de mes decks. Et sans prétention, je pense qu'il n'y a aucun, aucun Hulk dans aucun des, des, des, 12, euh, enfin, des 10 meilleurs decks du jeu. Euh, je pense que Hulk n'est pas une très bonne carte. Et euh, donc voilà. Donc évitez de tourner autour de Hulk. Parce que même si à Log Joe. Même si à Log Joe, il y a Infinote. Chavez, mais il n'y a pas forcément Hulk dans les Log Joe. Et puis bon, après, les Lock Joe, vous voyez, c'est Pool 3. Là encore une fois, on, euh, on va détruire tout de suite Churi parce que c'est un peu chiant. Donc ouais, même si... Bon, là déjà, on a perdu contre un Pool 3, donc c'est toujours un petit peu faussé. Mais quand bien même, ne tournez pas autour du Hulk. Mais bon vous voyez c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de passer pool 3 parce que okay. en pool 3 bah on peut être battu sur des setups comme ça quoi. Après c'est pas parce qu'il joue pool 3 et qu'on joue pool 2 qu'on va perdre tout le temps hein. d'ailleurs on va même plus souvent gagner mais. Ok, on bah, va juste Dino ici. Et on fera sûrement White Queen derrière. Ouais, donc au centre c'est bon et on va juste bourriner à droite. Ça devrait être bon, normalement on rajoute... Euh, ouais. On rajoute 6 points, on laisse le dino gros. Ouais, c'est emmerdant. C'est clair que c'est emmerdant de perdre contre des pool 3 quand t'es en poule 2, mais en même temps, je suis 474. Donc, euh, c'est normal qu'à ce niveau-là, je joue parfois, que le, le, le jeu me donne parfois des adversaires pool 3. Après, vraiment, je l'ai pas dit, mais bon, ça coule de source, selon moi. C'est que si jamais vous maîtrisez bien la méta poule 2, et que vous êtes à 10 000 crédits, passez pool 3. Vous voyez, ne, ne restez pas... Enfin, il faut un moment aussi... Euh Partir du pool 2 et aller en pool 3 Et je pense que c'est vraiment bien De faire cette strat de 10 000 crédits D'arriver à 10 000 et ensuite passer pool 3 Comme ça vous avez pas le côté Ah merde je débute pool 3 et je bloque un peu en pool 3 Comme beaucoup hein. même moi je l'ai fait hein. Même moi j'ai été bloqué pool 3 Et j'avoue que c'est un peu chiant Ça c'est pas un lieu où il va aller souvent Je pense que c'est pas mal de faire storm Comme ça on a déjà deux points d'avance et puis là, si on peut avoir Jones, ce serait bien. Après, on a Armor et ça. Je pense qu'on va... Ouais, Jubilee, c'est quand même pas mal. Parce que ça peut ramener la... la Jess Jones. Ça peut ramener la White Queen. Ça peut ramener le Dino. Je pense que c'est pas si mal. C'est moins safe que faire Sentinel Armor. En même temps, Sentinel Armor, si lui, il fait Jess Jones, son père. Ouais, Jess Jones. Super. White Queen Là au mid on a gagné Donc là on va essayer de se battre plutôt à gauche Là où on a moins de retard en fait on, bah, En fait là on va juste passer Vu qu'on a une Finote vous voyez Là c'est un play où en vrai Si vous n'avez pas une Finote vous pouvez aussi Juste passer Bon après le bluff en soi il est un peu bizarre Parce que si jamais votre adversaire Il a pas compris que vous avez une Finote Et que vous passez en mode bluff Bah en fait vous avez perdu 5 mana donc euh, j'aurais tendance à penser que là on est quand même bien devant Enfin bien devant, en tout cas on a gagné une ligne Et on a la White Queen qui fait des points Ouais vous voyez typiquement si on fait Jones Si on joue, on n'a pas euh, une finote en main On fait White Queen à gauche Il joue Dino, on est derrière là on est devant là et on est derrière là. Donc en fait, on se retrouve derrière, derrière, devant. Vous voyez D'où l'intérêt de, de faire le play Infinite ici. Je, je pense, à moins que. Ouais, non, je, je vois pas de, de façon de gagner. Après, il y a Xandar, ça peut être un peu vicieux, mais. Bon, il sait qu'on a Infinite, de toute façon. Il est à White Queen. Il a vu. Ah non, il a pu prendre Odin. Ah non, il a pu voler notre Odin. Bon, je pense qu'il va partir, mais... Vous il est intéressant, Sinfinautin, hein, avec Storm. Hein. Pour le coup, la combinaison, elle est trop, trop cool. Hein. Alors, elle est un petit peu... En fait, c'est un deck, comme les autres, qui va avoir un gros winrate, évidemment. Par contre, il est possible que ce deck-là ait un average cube un poil moins fort que les autres, vous voyez Si on compare un peu à ce qui s'est passé dans les... En tout cas, les trois premières vidéos, les trois premiers decks, c'est qu'il y, de... y avait beaucoup de 8. Presque une game sur deux, on prend 8. Là... Ouais on va cliquer hein, mais. Ah non mais là j'ai pas envie de cliquer, j'ai envie de le stacker. Ouais non, faut pas. Je vais le laisser comme ça, Attends, le nombre de... de.. ça rend fou en vrai ce nombre de notifs. <rire> j'ai juste envie de plonger dans le pool 3 mais faut pas. Euh... Et donc oui, c'est un petit peu plus euh, prévisible ce que vous allez faire. Mais bon. Ça reste cool. hein. C'est peut-être le deck le plus RNG, mais et franchement il est méga cool. C'est peut-être le deck le plus RNG, mais le plus cool de, de tous les decks. Le snap évidemment, hein, obligatoire. Et même vous pouvez snapper avant tout, même avant que lui se révèle. Ah, c'est bien. Bon, les arts c'est pas mal avec Storm. La question c'est qu'est-ce qu'on veut casser Honnêtement j'ai pas trop envie que mon adversaire Il pioche dans mon deck mes bonnes cartes Et que moi je pioche dans son deck ses mauvaises cartes Enfin pas ses mauvaises cartes mais J'imagine que c'est un deck euh, kazoo Avec pas mal de petits T1 J'ai pas envie de lui piocher ses petits T1 Je pense que... Oh le raft Ah non c'est un swarm wow, C'est rigolo ça Bon en vrai euh, je vais casser ça hein. Ou alors je le laisse En fait j'ai un play c'est-à-dire que le raft, il va, il va être bloqué. Il va se bloquer le raft avec plein de, plein de petites créas de merde. Donc en fait, euh, bon, non. Mais il pourrait. Je vais quand même assurer à gauche. Comme ça. Ouais, je vais quand même assurer à gauche. On sait jamais. L Apocalypse, ok. Bon, ça change rien. Hein. Bon finalement le Raft il veut pas et on l'aura pas non plus. Pas bien grave. J'aime bien Odin ici. J'aime bien Odin parce que ça réactive Scorpion, c'est un peu chiant pour lui, ça enlève des points. Et on finit sûrement par Dino. Ou ça même, on va voir. Jubilee sur Ant-Man, ça nous va. Ouais. Là on reproque dans sa main. Bon, Dino Blade, c'est rigolo si on chope ça ou ça, quoi. Je pense que juste ça, ça suffit, hein. on ah. peut juste faire ça, en vrai. Ça, c'est 5. Non mais ça fait combien Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais c'est con. Et ça et ça, j'ai 11 aussi. Ça revient au même. Ouais, ça revient au même. J'ai 11 aussi, mais... Et je prends pas Chang'Chi. Alors que Dino, il prend Chang'Chi. C'est le seul... Ouais, c'est un bon avantage. Après, est-ce qu'on va gagner la ligne Ouais, je pense quand même. Hein. Sachant que j'étais un peu en avance. Après, lui, il active son Ant-Man. Chavez... 19-21, ouais, juste savais ça faisait pas gagner Ouais la Storm elle apporte vraiment des plays Vous voyez là il y a un y a Je sais pas si le, le raisonnement a été très clair Mais je peux le réexpliquer avec le Raft et Storm euh, Là on est à 10k là, Maintenant c'est bloqué je crois Après je me demande S'il y a pas un truc où là On peut cliquer On peut dépenser des crédits Juste pour... Ah non, ça améliore les cartes quand même. Il n'y a pas un, une possibilité dans ce jeu de payer des crédits pour avoir des skins Non, ce serait trop beau. Ah, <rire> ce serait trop beau. Ok. Euh... Donc oui, là, l'idée, c'est que le raft, en général, souvent, ce qu'on fait, et c'est bien, hein, ce n'est pas une mauvaise chose, mais on bourrine avec toutes les petites merdes que l'on a dans la curve, on bloque notre raft, on a le T6, mais par contre, sur le raft, on est bloqué et on est bloqué avec des T1, T2, T3 et maximum T4. Donc en fait, souvent, il n'y a pas beaucoup de points sur le Raft. En gros, un t 5 peut gagner le Raft seul. Par contre, on a le T6. Donc si avec Storm, on a déjà gagné une ligne, bah en fait, lui, vous voyez, il, il a peu de points sur le Raft, mais il a le Raft. Donc voilà, c'était l'idée. Bon, on sait pas ce qui s'est passé, mais ça aurait pu. Typiquement, un deck, bah, un deck comme le sien, il a la possibilité, normalement, peut-être de jouer plein de petites créas. Dexo aussi, oh Blade ok. Doug, Doug, je crois que c'est un bot. Doug. Notre ami Doug. Ouais, petite sentinelle, ça va très bien. Ouais, il y a aussi cette sortie là qui peut être cool dans ce deck aussi. Il y a... les hybrides, c'est un... en fait c'est le jeu où il y a le plus d'hybrides de deck. Vous voyez bon, dans Magic, il y a, euh, tu peux jouer bleu rouge, tu peux jouer bleu vert, des trucs comme ça avec les couleurs, mais là il y a vraiment des decks qui se qui fusionnent entre eux. Et parfois il y a une sorte, tu fais la sortie d'un deck et parfois la sortie d'un autre. Je sais pas si c'est très clair. Là c'est un peu ce qui se passe. Là on fait vraiment une sortie d'Ino quoi. J'ai envie de garder le lui qu'à la fin. Ça veut dire qu'on ferait ça et euh... pas Non, je vais juste faire ça. Ah, je vais quand même juste Dino. Après, passer n'a pas de sens parce que Mojo World, c'est un peu bâtard. C'est celui qui a plus de cartes qui gagne, en fait. Top. Donc, vous voyez, là, typiquement, c'est pour ça que c'était intéressant. bah Après, le problème du Dino, c'est que... Bon, après, si je l'avais joué à gauche, j'aurais gagné à gauche dans tous les cas. Ouais c'est peut-être presque mieux euh, Ok, Donc là il va falloir jouer euh, Armor sur Dino pour le protéger euh, Là on est quand même Beaucoup, on a beaucoup, je pense qu'on va juste Cable et Sentinelle ici Comme ça le Dino reste gros Au mid c'est une ligne qu'on a gagnée Et en vrai Dino, Armor, Sentinelle Ça devrait nous faire gagner Je vois pas trop ce qu'il va faire au centre Ça me fait un peu peur là On peut m'inventer au centre America Chavez. Ouais, bon c'est un bot, hein. euh, c'est Doug. Hein. Doug, Brandon, c'est les deux bros. Les deux bros de, Lo bro de Los Angeles. C'est des good guys, hein. Ils donnent des points aux, aux, aux gens. <rire> ils sont nés pour donner des cubes aux, aux gens. Bon, parfois, ils, ils, ils vous gagnent, hein. Et avec, si vous avez un mauvais deck, vous pouvez perdre contre les bots, hein, clairement. Énergie plus 1. Hein. On va commencer par Sunspot, hein, comme ça on commence à le stater. Bon, ça revient au même en vrai. Ici, hein, plutôt. Soit c'est un lieu qui est bloqué et on a notre Sunspot dessus. Soit c'est un lieu qui est qui détruit et on a armor. Il n'y a que si c'est un lieu qui switch. Il n'y a que si c'est le lieu qui échange au troisième tour. Bon là, on est emmerdé. Et c'est tout. Et je pense que ça a quand même du sens. Au pire, c'est des games de 3 minutes, donc le lieu qui nous fait perdre, bah on passe et voilà. Sokovi. donc qui part, ça nous va. mort tout de suite, comme ça c'est fait. Donc c'est pas mal parce que vous voyez là on peut vraiment partir sur une game débile. Hein, où on dépose notre cerveau et on met un coup de pied dedans. On fait Sunspot, derrière on fait je passe, je passe, je passe. Infinote. Bon ça fait pas forcément gagner mais... Après avec Sokovi ça détruit les curves. On tente on va perdre tout le temps. Hein. Bah, en vrai euh, c'est en même. Hein. Non je vais aller quand même à droite on sait jamais. Si jamais je pioche euh, Jess Jones. Pas Jess Jones. Euh, White Queen. J'ai envie de tenter mais je pense c'est une connerie. Non, on va gagner au centre. Ouais. Je pense que je vais, je, vais gagner, je vais tenter de gagner au centre Après il était sous le dot du scorpion Donc peut-être que Mais bon le Bishop c'est vite gros hein. On aurait eu 5 et il a 6 ouais. Très bien fait Là on va passer En espérant que ça suffise au mid Je crois qu'on va passer En fait s'il va au mid on peut perdre s'il va à gauche... En fait, c'est con, mais mon scorpion, j'aurais dû le mettre à gauche. Vous voyez, le petit deux points. Alors voilà, c'est un peu next level, mais en fait, mon j'aurais dû me dire... Ma stratégie, c'est de gagner avec Sunspot, de passer le T5 pour faire Infinite note Et en vrai, il, il va forcément sur Asgard, donc je mets Scorpion à gauche parce que la ligne de gauche, finalement, elle va être abandonnée des deux dans un premier temps. Et comme ça, je me retrouve dans un spot T6 ou genre... Ouais, vous voyez, c'est emmerdant. Ça, c'est emmerdant. Bon après il a Serra hein. C'est belle cette Serra en fait. C'est combien de points là d'avance 9 points Non 7 points pardon 7 C'est pas évident de faire les 7 Il peut jouer au Dino quoi Dino plus une petite carte et Inuba si on fait juste ça On peut autant aller à gauche non ah. Bon il y a 3 cartes, enchantress. Enchantress c'est bon. Enchantress ça de devrait nous faire gagner. Ah Nova Killmonger. Et tu pas. Ouais ah, c'est beau hein. Il n'y a rien à dire, c'est propre Il hein. y a l'armor qui meurt. Ouais il n'y a rien à dire, c'est propre. Bon. Il y a Serra après, vous hein, voyez. C'est l'excuse, hein, mais c'est une vraie excuse. Pour le coup, il joue Serra. Donc il joue une carte qui est pool 3. Donc ne respecte pas les règles. Pour le coup. Mais ça, c'est aussi important. Hein. Parce que là, finalement, les deux défaites qu'on a faites, c'est deux decks qui étaient pool 3. Le... le chien et le la Serra. Après, ça veut pas dire qu'on va, encore une fois, qu'on va perdre tout le temps, mais c'est vrai que parfois il y a des. Serra c'est euh, probablement la meilleure carte du jeu. Donc euh, c'est un peu complexe. Nap ah, évidemment, ne pas oublier. Pas forcément cool ça. On va aller sur la tour Stark. Je vais faire ça maintenant, si jamais je Je, je récupère un T3 avec. Domino, oh. Oh super ça. Ouais super euh, Ebonimo. On va Ebony Mo Armor au centre. Je pense qu'en termes de points on sera vraiment pas mal. En plus, on profiterait de la tour Stark. Oh, lui aussi, vous allez me dire. Ça nous va. Ça nous va, ça nous va. Ebony, c'est vraiment très cool. Ouais, on a beaucoup d'avance. peut d'avance. C'est battable avec Jones, mais c'est pas mal. Donc là, on va... Euh... Storm up Gobelin. Ou Jubilee. Peut-être la Jubilee maintenant Jubilee à gauche, hein, vu qu'il y a Nidalevire. Nidalevire, pardon. Oh, salut. Beau bébé, beau bébé. Jubilee. Beau bébé ou petit bébé Oh, le coquin et eh, il est coquin en vrai. Bon. Il est coquin et relou. <rire> Est-ce grave Pas tant, pas tant. On fait gobelin à droite. On est toujours devant. Enfin oui, on est toujours devant. Le moins 8 il fait quand même mal. Dino, ok. Il y a 1. Et la Chavez. Ouais ouais bah c'est le problème, c'est le snap ici. Je réfléchis, mais le mid, on a perdu sur la Jubilee, je crois. Peut-être faut jouer de Chavez et se dire que ça passe. De toute façon, on joue 2-8. Ah, 2-8, c'est 37%. 38, allez. On prend large. 2-8, faut 37%. 38. Est-ce qu'on a 38 J'ai confiance en moi. Ouais, bah, t'as souvent de Chavez dans ce spot. Bah, tu peux avoir de Chavez dans ce spot. Je pense qu'on passe. Alors, c'est rare, hein Bon, autant passer... Vu qu'on passe très très peu, autant passer avec le pas encore, même si... Bon, c'est rare, hein que J'abandonne un, un 2-8 bah, En vrai un 2-8 ça ah, J'ai perdu ou j'ai fait égalité J'ai pas vu bon, C'est marqué fuite mais par... J'ai vu que j'ai jamais fait d'égalité Je me dis aussi bien quand c'est égalité c'est quand même marqué fuite Bon petite dernière Ouais là on s'est fait vraiment avoir par cette jubilee Mais bon la carte est très forte hein, On la joue donc euh, On sait qu'elle peut faire de la magie mais Là il a fait 9 points c'est ça en fait qui manquait Après Jazz Jones il gagnait aussi mais bon C'est plus rare le petit snap. Ouais, c'est pas évident. Peut-être qu'il fallait pas forcément aller sur Nidalevir à partir du moment où j'avais Storm et que j'aurais cassé Nidalevir. Typiquement, j'aurais pu faire un play genre... Ouais. Après, vous voyez, là, c'est pareil. On revient en arrière, mais on fait Jubilee à droite. Donc, Jubilee Infinite c'est forcément gagné. Et après, là, c'est vraiment résultant de réfléchir comme cela parce que on a vu qu'il y avait Dino à droite. Mais en vrai, on aurait gagné à droite. On perdait au mid. Et en fait, à gauche, on faisait juste Dino T5. Et lui, il avait l'impression d'être devant. Mais à la fin, je faisais Storm. Et en fait, je cassais le plus 5 sur chacune de ses cartes. Vous voyez Donc ça, je... Voilà, j'ai ce raisonnement maintenant. Alors, ce que je fais, là, vous voyez, c'est important. Parce qu'on peut dire, oui, mais là, fichu t'es quand même résultat oriented euh... Tu perds la game parce que t'es allé là. Mais en vrai, tu, tu peux pas le savoir avant. Certes. Mais... On récupère cette donnée et on améliore quand même notre gameplay. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'un spot sera euh... proposé et qui sera similaire... Attendez, mais on était 5 là. Bah je passe, j'ai gagné, non Voilà, lui est à... Ah merde, on est à 11, putain, pétard Merde. Ah, oh, my bad, elle est pour moi. Ouais, ouais, mais my bad. My... J'ai cru qu'on... J'ai compté plus 2, j'ai pas compté plus 4, Bah ouais, ouais. Là, je suis sorti de mon match. Les... Bah, J'étais dans mes explications. mes explications, c'est plus important que, le... que les victoires ou les défaites. C'est ça qui vous fait vraiment progresser. Je m'en fait une petite dernière. C'est pas une vraie game, celle-là. Euh... En fait, ça, c'est important parce que, comme ça, la prochaine fois que vous avez ce spot... Bah, Peut-être que vous allez mieux jouer. Alors, je l'ai vu, ce plénier d'Aleviar Storm, mais je ne suis pas allé au bout. Mais en fait, si je vais au bout, je pense que j'augmente vraiment mon win rate. Donc voilà. Ça, c'est important. Essayez de vous dire pourquoi j'ai perdu. Il y aura forcément du résultat dans votre raisonnement. Mais c'est pas très grave. Vous le prenez, vous, vous, vous en gardez une partie, vous jetez l'autre, et vous essayez de construire comme ça un raisonnement. Et en fait, c'est le raisonnement qui fait que petit à petit, vous allez progresser, vous allez progresser. Quand vous allez perdre, vous allez un peu moins être frustré parce que vous allez savoir que les défaites vont vous apporter plus de raisonnement. Et en fait, vous allez être dans un espèce... Alors, c'est un peu optimiste de penser comme ça, mais... Dans un espèce de cercle vertueux où chaque défaite va vous faire progresser, chaque victoire va vous faire plaisir, et chaque progression va vous faire plaisir. Et en fait, juste jouer va vous faire plaisir tout le temps, tout le temps, tout le temps, et vous allez tout le temps gagner, tout le temps... Et en fait, c'est comme ça que vous allez arriver à des win rates stratosphériques. Voilà. Mais ça marche hein, pour le coup, moi euh, bon, ça fait euh, plusieurs années que maintenant que je fais ça. Bon j'ai pas fait ça toute ma vie, mais. Mais euh... ça fait au moins 2-3 euh, ans que j'ai que ce, ce, vraiment ce raisonnement là euh, un peu à l'extrême parfois, mais pour le coup mon win rate a... Et en général sur tous les jeux auxquels je joue est toujours plus haut que les autres joueurs parce que j'ai vraiment ce, ce truc d'échelle progressée. Parfois qui est frustrant, hein. Parfois euh, c'est frustrant de se remettre dans une défaite, enfin de réfléchir à une défaite alors qu'on a juste envie de passer à, à la game d'après, mais ouais, il est pas mal ce renan. Donc là t'es 5, on passe. Bah L'avantage c'est qu'on est même devant au centre Là vous voyez je gagne à droite Et il est bloqué Et là je fais juste un monstre Bon après il peut jouer une il peut Chang-Chi Alors il joue pas Chang-Chi dans sa liste mais quitte à jouer Chang-Chi Autant jouer à gauche comme ça on prend pas le Chang-Chi Quoique, que à gauche il... Non j'allais dire à gauche il peut killmonger donc il faut faire gaffe pas y avoir des killmonger Bon on va s'arrêter là J'espère que la vidéo euh, vous a plu Vous voyez ce deck est très très très intéressant il euh, y a, a peut-être un peu plus de plays différents avec ce deck. On est un petit peu moins dans des, dans des plays monocordes que les autres. Euh, on va dire c'est peut-être ça qui caractérise le pool 1, pool 2 par rapport au pool 3. C'est que pool 3, il y a souvent plus de lignes de play différentes à chaque tour. Mais ce deck-là, il a vraiment ça, je trouve. Il a vraiment cette possibilité de faire plein de lignes de play. Mais forcément, bah, plus d'erreurs et donc plus de défaites à cause de vous. Euh, mais c'est bien parce que voilà ça nous oblige vraiment à se... Reconcentrer et à se dire ok là j'ai fait une bêtise J'essaye de me nourrir de cette bêtise Et la prochaine fois je la ferai pas Sur ce merci à tous je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt Ciao ciao tout le monde